Salut tout le monde, c'est Weedman, 54e jour de floraison des deux Vanilla Frost et des deux plantes mystères de Max. Max de Québec, toujours sous la XS 2000 de Vipar Spectra dans une tente 4 pieds par 4 pieds. On a 4 plantes. 3 plantes dans des 5 gallons et une dans un 2 gallons. On connaît l'histoire. C'est la dernière journée que j'ai donné des, des nutriments à mes plantes. 54e journée, j'ai donné des nutriments. 4 litres. 4 litres, 4 litres, 4 litres. 4 litres euh, 2 litres. Euh, 2 litres. Hein? C'est pas beaucoup, j'aurais dû donner 3 litres. Um, on va donner de l'eau De l'eau euh, entre 6 et 6.5 euh, Ça a toujours donné 6.3, 6.4, 6.2 J'ajuste le pH hein, Avec euh, du pH down hein. Vous savez c'est quoi? Ah! pH down avec le pH meter hein, on regarde le pH, très important, super super important donc les deux dernières semaines peut-être trois, peut-être trois euh, lui a gonflé un petit peu, il était temps euh, lui aussi les deux vanilla frost finalement mais celui-là pourtant c'est lui qui avait besoin le plus d'eau euh, il nous a laissé tomber il euh, y a beaucoup de, de tiges, de belles cocottes, mais la cocotte en tant que telle, j'ai triché un peu, j'ai touché, regardez. Euh, sont petites, sont petites, fait que. bien des branches, mais les cocottes sont beaucoup plus petites que le Vanilla Frost de gauche. Je pense pas. Euh, Je pense pas aimer les arômes, mais ça l'a changé un peu, ça l'a changé un peu. Le petit côté savon euh, lâché un peu. Lui est devenu mon préféré. Lui goûte un peu le raisin. Mais on n'aura pas le vanilla frost. Du BC vanilla frost de pa, euh, flower. Hein? Ça sera vraiment pas le même phénotype. Malheureusement. Euh, y avait-il une chance? Ben oui, il y avait une mini-chance. Que ce soit le, le, le, le, les mêmes arômes, le même goût, mais c'est pas le cas ici. Là. Les deux graines de cannabis que j'ai trouvées dans le contenant, c'est pas pareil. C'est vrai, vraiment pas pareil. Il y a des grosses différences. Euh, lui, des goûts de, de, de, de détergent. Lui, détergent. Un petit peu de raisin. Mais les deux ont les petites touches de Vanilla Frost. Les deux ont les deux petites touches de Banana Frost, mais il y a du rajout, hein? un petit peu de détergent, hein? un petit peu de gomme au savon mauve, raisin, c'est bon le gomme au raisin une fois de temps en temps, mais ça ne me tente pas de fumer du cannabis qui goûte le raisin. Et celui-là ici... Euh il essaye, mais il quatre jamais celui-là ici. Celui-là, c'est le plus intéressant de la tente. Donc euh, vraiment, les cocottes ont grossi depuis de beaucoup plus longtemps que les deux Vanilla Frost. Euh, même celui-là aussi, les cocottes ont grossi, étaient grosses là, depuis au moins une bonne semaine. Les deux Vanilla Frost depuis à peu près trois jours là, que ça. Ils ont commencé à grossir. Donc, j'espère qu'après un autre deux semaines, euh, à s'en occuper, à donner de l'eau, j'espère que les tricônes vont en avoir quelques-uns d'embrés. Et puis, euh, ça va nous faire un bon dix semaines plein. Là. On va se rendre jusqu'au bout, aux alentours du 14 octobre. Là, ça va faire 70 jours de floraison complet depuis le premier pistil, hein? Depuis le premier pistil, on a commencé à compter les jours de floraison. On n'a pas commencé à compter les jours de floraison à partir du moment qu'on a mis la lumière en 12-12. Hein, ça avait 6 jours. Il y avait deux, deux plantes sur 4 qui avaient des pistils. C'était clair. C'était évident. Donc, euh, on va regarder Coca de plus près. On va zoomer là-dessus. On va commencer par euh, celui-là ici. Pas trop trop brillant, pas trop trop de tricônes. Euh, un petit look là, à la AK47 là. Hein, le, le, le brun là, c'est pour ça que je dis ça, ça n'a pas rapport là. Aucun rapport là. Je... Les feuilles vraiment sativa. Hein? C Les sativa prennent plus de temps à fleurir. Donc un minimum de 10 semaines là. Euh... Il y a des sativa qui se rendent jusqu'à 12 semaines. L'affaire du co, CO 47 saute ça, ça du vidéo, c'est pas à cause de la structure du BUDS, c'est vraiment la, la couleur le vert et, et brune. On va aller avec les Manila Frost, la cocotte -là, ici, là, euh, pas pire, pas pire, je vais se mettre le côté comme ça. ça je tombe dans la tente, j'écrase toutes les plantes même vraiment des petites cocottes, vraiment, vraiment, là. Ils sont très, très petites pour 54e journée, là. pour une 54e journée. Et l'autre Vanilla Frost qui est vraiment, vraiment mieux. Ça paraît pas beaucoup comme ça, là. Beaucoup plus dense, là. Vraiment. Oh, oh, détergent, savon. Euh, raisin, vanilla frost, raisin, détergent, tandis que l'autre, c'est... c'est détergent au bout de go. Oublie ça, oublie ça, oublie ça. OK, celle-là ici, là, OK, c'est pas fruité, c'est vraiment sucré. Ah! Je te jure, là. prendre une petite, petite sniff. Ça va être pas pire, ça, je pense. Ça va être pas pire, je pense. Euh... Je te le dis, je sais que tu peux pas le sentir à travers l'écran. Euh, J'avais décrit ça comme euh, dans le temps, là, je pense que ça existe encore. Des euh, céréales Flintstone. Genre de, de. Pas comme les vitamines. Là. Non, non, non, non, non. Mieux que ça. Là, c est... C est, on le voit mal. Là. On le voit mal. J'essaie de. Je pense pas que ça va donner un buzz euh, je pense que ça va donner un buzz énergétique sucré là parce qu'on voit bien la cocotte comme ça. Alright! Donc euh, on va continuer à faire des mises à jour sur cette grow. Donc on est en 54e journée, dernière fois que je donne des nutriments et un pouce, un commentaire, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma deuxième chaîne, ma première chaîne, trop de problèmes, trop d'avertissements une strike, j'avais vraiment peur de tout perdre mon compte au complet donc je vais laisser mon compte aller comme ça un petit peu, j'ai été barré pendant 7 jours pendant 7 journées j'ai pas le droit de mettre de vidéo les 7 jours sont pas encore passés donc on va continuer ici, sur une deuxième chaîne, pas d'avertissement, pas rien J'essaie de comprendre c'est quoi les avertissements que j'ai eu C'est dans les reviews SQDC. Il euh, y a deux possibilités. Soit que YouTube n'aime pas quand je fume un joint devant la caméra, ou il pense vraiment que je veux commercialiser les, les produits de la SQDC. Euh, vente illicite. J'ai aucune idée. C'est. Ils me dit tout le temps que c'est. Euh... Je, je l'ai tellement dit que je m'en souviens plus. Euh, euh... J'ai fait des affaires contre la communauté là. Contre la communauté YouTube euh... En tout cas Alright, donc je vous adore Et puis on se revoit très bientôt Dans une très prochaine vidéo Ciao, ciao